Bonjour à toutes et tous Thomas de chez Défité, on va parler sèche-linge. Consommation de séchelage A classe A ⁇ A classe B. Ce sont ici d'une comparaison entre deux séchelages à condensation. C'est important, pas d'évacuation. À condensation, à classe A ⁇ pompe à chaleur. à classe B, condensation avec une résistance qu'on appelle également traditionnelle. Alors un séchelage, pompe à chaleur A ⁇ va consommer ici 212 kWh à l'année. Un séchelage classe... B, condensation traditionnelle, va consommer 494 kWh à l'année, près du double. Donc on est ici sur une différence, allez, on va schématiser 50 euros en plus de consommer sur votre facture d'électricité sur une année. 10 ans, 500 euros de plus sur votre sèchelage. Comme ça, vous avez un peu les comparaisons générales. Évidemment, c'est noté sur une fiche d'un label énergétique européen, donc c'est clair, c'est la même chose pour tout le monde, comme ça, vous savez le voir. Mais je veux aussi attirer l'attention sur. Un fait très important alors le temps de séchage alors c'est très simple je ne suis en train de rien inventer ici je vous aide simplement à déchiffrer le label énergétique il met ici pour 212 kWh à l'année on a plus plus 181 minutes de moyenne alors ça paraît rien du tout comme ça c'est 3 heures c'est 3 heures de séchage alors vous consommez moins oui vous allez me dire on consomme moins mais on a plus de temps oui mais le tout vous consommez de toute façon moins votre facture électrique car en fait Comment fait-il pour consommer moins Il chauffe moins fort. Donc, certaines personnes qui préfèrent, qui ont des linges plus délicats, c'est un très bon appareil que le A++ et le pompe à chaleur. Mais il faut juste savoir que ces 3 heures, c'est plus long que votre ancien sèche Alors, combien de temps on met un sèche condensation classique classe B 1h, 1h10, 1h20. Donc la différence c'est vraiment énorme, disons moitié moins de temps. Donc maintenant votre choix est à faire, si vous avez des panneaux photovoltaïques sur le toit, vous pouvez très bien vous dire Moi la consommation c'est pas grave, je veux un sèche-linge qui va vite. Vous savez quel modèle choisir. Le temps c'est pas trop grave, je veux un sèche-linge qui consomme moins, qui me fera économiser 50 euros par an. Vous voyez quel appareil il faut choisir. Donc c'est pour ça que nous avons toujours en magasin beaucoup de pompes à chaleur parce que c'est un sèche-linge très répandu. Mais il ne faut pas oublier les gens qui disent Moi je veux un sèche -linge rapide. À ce moment-là, le traditionnel fonctionnera extrêmement bien. Truc astuce très important au niveau des pompes à chaleur ils doivent être dans une pièce de plus de 15 degrés car évidemment comme le pompe à chaleur se servant de l'air extérieur, on ne peut pas le placer dans une remise d'un endroit où il va geler donc ça c'est important pour votre pompe à chaleur. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Actionnez la cloche pour avoir des notifications, mais on, on publie une nouvelle vidéo tous les samedis matin vers 10h, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao